L'urgence continue car ce sont près, près de 600 000 personnes qui ont été affectées par ce séisme et il faut leur fournir de quoi répondre à leurs besoins de base. Ce sont des dizaines de milliers de familles qui ont tout perdu et qui ont besoin aujourd'hui d'eau, de nourriture mais aussi de quoi se protéger contre les intempéries. Alors il y a eu plusieurs convois d'aide qui sont arrivés dans les zones affectées par voie routière mais les autorités ont réalisé que ce sont surtout les zones rurales les plus enclavées qui ont été le plus durement affectées. Donc la stratégie pour, pour assister ces personnes le plus rapidement que possible est désormais d'acheminer l'aide humanitaire par voie aérienne. La protection civile haïtienne qui coordonne les distributions peut faire ainsi euh, grâce au soutien des Nations Unies, mais aussi grâce aux huit hélicoptères euh, mis à disposition par l'armée américaine.